je suis à la troisième année de droit donc à l'université catholique de Lyon euh, donc en fait je suis aussi en DU Common Law donc diplôme d'université Common Law donc euh, en licence de droit privé également donc euh, c'est vrai que le procès administratif aussi s'adresse plus à des étudiants en droit public puisque c'est un procès administratif euh, mais euh, donc les responsables ont aussi pris je dirais le risque mais bon c'est pas un risque de prendre des étudiants en droit privé parce que ça peut faire aussi faire un très beau mélange, donc de, de, de, de mélanger voilà, les, les, les spécialités. Et puis aussi, voilà, un des common law qui peut aussi nous permettre, donc, qui peut moins me permettre aussi d'aborder le procès sous un autre angle. C'est une belle opportunité pour des étudiants comme nous en fait, de découvrir en fait, la pratique du métier du droit et notamment ben, les, la tenue des procès administratifs. Ça a été une belle réussite l'an dernier. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas intégrer en fait, un projet pareil. Je sais qu'en tant qu'étudiant, souvent on est dans la théorie. Et donc en fait, là, ça peut nous permettre vraiment donc, de découvrir la tenue du procès administratif, aussi de rencontrer des professionnels. Et en plus, voilà, cette année, ça peut aussi nous permettre d'aller au Conseil d'État, donc une institution quand même qui est, qui est, qui est, qui est assez importante, et donc voilà, c'est la première fois en fait, qu'on qu a cette opportunité et euh, c'est vraiment euh, un, réel, un réel atout pour un étudiant donc, de participer à un projet pareil. Ensuite, la deuxième opportunité, c'est surtout au niveau euh, des nouvelles technologies, je dirais, euh, puisqu'en fait, euh, en fait, ça nous permet de, de, de nous poser des questions dès à présent sur des problématiques juridiques futures. En tant qu'étudiant, on n'a pas forcément le, le statut qui va nous permettre vraiment de, de, de, de, de s'imposer ou vraiment de, de donner son avis. Euh, sans, sans, un, sans vraiment l'apport d'un professionnel à côté. Donc en fait, ce euh, serait vraiment enrichissant voilà, d'échanger avec un avocat. En fait, on est vraiment en recherche de, de ce lien, puisque c'est vrai que voilà, c'est vraiment des professionnels qui sont dans la pratique, et ça va nous permettre, voilà, qui nous communiquent vraiment l'aspect le, le, le, réel de, de, du, du métier d'avocat. Après, c'est vrai qu'au niveau des problématiques, c'est vrai que comme c'est des problématiques nouvelles, donc qui concernent les nouvelles technologies, euh, on est encore euh, vraiment euh, très peu informés euh, sur ces sujets là mais euh, donc c'est vrai qu'on euh, a déjà des professionnels quand même qui sont euh, dans le numérique euh, voilà qui sont dans les dans, dans, dans ces, dans ces secteurs-là, et euh, c'est vrai qu'échanger avec eux sera vraiment enrichissant, on, on aura rapidement beaucoup de questions à leur demander au niveau de la tenue du procès, euh, des, des, euh, au niveau aussi de la technique, euh, de la stratégie juridique dans le, dans le procès. C'est vraiment une première, donc euh, on, on, est, on, on appréhende un petit peu, mais c'est vrai que je pense que les, les professionnels aussi euh, sauront nous mettre à l'aise et euh, nous, nous apprendre vraiment les, les, les, les grands axes du, du, de la tenue du procès mm